Nous mon livre, le psaume, chapitre 63. Psaume, chapitre 63. Mmh. Mmh. Mmh. Lisons la parole du Seigneur. Ô mmh. oh Dieu, tu es mon Dieu, je te, je te cherche...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 Se rejouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Je connais ce Dieu. là, pour chanter réellement la gloire de ton saint nom mon Sauveur, combien c'est une grâce pour chacun de nous, notre Dieu, pour chanter les chants des Sions pour ce Dieu vivant, Père, oh Dieu, c'est Dieu merveilleux, c'est Dieu glorieux, c'est Dieu qui parle et qui accomplit aussi sa parole, Père, c'est Dieu qui éclaire encore davantage, mon bien-aimé Père, en fait que nous avancions récemment mon bien-aimé Père, pour atteindre le peuple que tu nous appelais à sortir, mon Sauveur, nous te remercions, mon bien-aimé Seigneur. Parce qu'il n'y a aucun qui veut prendre soin de nous comme tu le fais, Seigneur. Tu es vraiment le Dieu de ta parole, notre Dieu. Tu prends soin de nous, mon sauveur, de souci de chacun de notre Dieu, Tu pouvoir pour notre père continue à notre bénévole, Père. L'ouange et honneur à toi encore ce soir, Père. Tu es le Dieu qui guérit nos maladies, oh notre Dieu. Parce que tu l'as fait, Seigneur. Tu es le Dieu qui si encore davantage, mon roi. Parce que tu les fais, oh notre roi. L'ouange et honneur à toi. Nous étions malades, tu nous as guéris, Seigneur. Oh, Dieu te logement, au sang logement, ton élogement, mon bénémoine, pas du Sans famille, mon pas devant la famille, bénévole, pas du sois Béni soit ton Dieu. Dieu, la vie t'appartient mon roi, la gloire t'appartient mon bien-aimé Seigneur, l'honneur t'appartient aussi au Notre Dieu, toi qui es le Dieu vivant, au oh Dieu Tout-Puissant qui est créé, il est aussi mon Dieu parce que tu dis la soirée, mon bien-aimé Pâti-Puissant tu Dieu, tu on donne l'existe, mon Seigneur que ton nom soit exalté encore ce soir oh Dieu, tu es réellement le Dieu qui montre le chemin à son peuple Père, tu n'as pas changé ton notre Dieu, tu l'as démontré depuis l'Ancien Testament, mon bien-aimé Seigneur au oh Dieu, ta parole à toi plus te, mon Seigneur. Nous voulons être éclairés, nous voulons être instruits, nous voulons être enseignés par toi, être gardés par toi, mon bien-aimé Seigneur. Oh, puis pitié mon nous, mon bien-aimé Patibissant, que nos cœurs soient ouverts devant toi, mon bien-aimé Seigneur, que tu seras potentiellement dans nos cœurs, mon bien-aimé. Nos âmes doivent appartenir à toi, seul notre Dieu, nos esprits et nos pensées. Seigneur, nous sommes à toi. Merci encore pour les sœurs des cantines qui sont montés, devant ton toit de grâce, notre Père aussi. Bon, pour les psaumes aussi, mon bénévole, pas du pour le cœur. Et d'en chanter encore, Seigneur, encore ce soir. Pour nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion partout, où ils sont, mon bénévole. Qu'il soit aussi béni et fortifié, mon Seigneur. Louange et honneur à toi encore pour la grâce d'être à toi, d'être éclairé, d'être soutenu par ta main, Seigneur. Béni sois-tu encore pour nos bénéficiaires, Seigneur Jésus. Que ton nom soit exalté parce que tu n'es pas un Dieu comme nous, Père, tu es vraiment un Dieu différent, Seigneur. Tu es incomparable, mon bénémoine, Père Saint. Merci encore pour ton amour à notre endroit, pour ta bonté et ta grâce, mon Seigneur. Tu gardes le départ, tu gardes aussi l'arrivée, Seigneur. Nous te remercions pour ta bonté à toi. Quand nous avons ainsi prié, au nom du Seigneur, et soit par Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous bénisse. et vous Nous sommes toujours heureux lorsque nous nous retrouvons dans la maison du Seigneur. Et quand nous pouvons aussi réaliser que c'est Dieu est avec nous, qu'il est au milieu de nous, pour réellement conduire chacun et surtout aussi pour amener à l'achèvement l'œuvre qu'il a commencée. Nous le supplions et nous lui implorons la grâce de pouvoir être là pour réellement aussi nous tenir par la main parce que nous réalisons combien les choses commencent à devenir de plus en plus serrées et que le chemin devient encore de plus en plus étroit. Mais c'est un chemin glorieux et c'est un chemin dans lequel nous nous trouvons et nous remercions le Seigneur, notre Dieu. Il y a des les difficultés qu'on rencontre dans ce chemin, des épreuves effectivement, qui sont aussi ce chemin, mais c'est un chemin glorieux, Amen. et un chemin dans lequel nous le remercions parce que si cela dépendait de nous, nous n'aurions jamais pu emprunter cela. Mais vraiment, c'est une grâce de la part du Seigneur de nous y avoir introduits et aussi de nous y avoir aussi maintenus, parce que étant rentré dans ce chemin. Nous n'avons plus le désir de sortir. Amen. Notre désir, c'est de pouvoir persévérer. Nous aurons des coups, nous aurons des crachats, nous aurons des incompréhensions, des douleurs, des difficultés. Mais nous continuons la marche, effectivement, avec ce Dieu, parce qu'il a toujours été un modèle pour nous. On l'a frappé, il avait la croix, il montait avec la croix. Il nous accorde la grâce, mon frère et ma sœur. Ce qui nous attend, nous, en tant que peuple de Dieu, ne saurait être comparé à ce que nous pouvons subir. Frères et sœurs, quand vous vous regardez, vous trouvez effectivement que vous êtes aussi seul. Vous n'êtes pas seul. Parce que le Seigneur, notre Dieu, qui vous a appelé, il est celui qui se tient vraiment à vos côtés. Sa parole est toujours la vérité. Lorsqu'il dit la chose, elle doit arriver. Et il fait, et il a dit effectivement que l'ange éternel quand autour de ceux qui le prennent. Lui, il campe autour de toi, mon frère. Il campe autour de toi, ma soeur, effectivement, pour t'aider à pouvoir continuer la marche, effectivement, à persévérer. Il nous a dit dans sa parole, « Puisque tu as gardé la parole de la persévérance en moi, » Oh, c'est sûr et certain, mon frère et ma soeur. Tout l'enfer s'élèvera contre toi, ma sœur. Contre toi, mon frère. Mais tu sais aussi que les cieux aussi s'élèvent aussi pour te protéger. Nous avons besoin de ces dieux qui nous montrent effectivement le chemin et la marche. Et là, la grâce que nous avons de lui, c'est ce qu'il a placé quelque chose au-dedans de nous. Qui nous aide à pouvoir également nous tenir encore davantage afin que sa parole à lui puisse trouver toujours une place. Et chaque fois qu'il parle, ça rentre effectivement et ça trouve une place au-dedans de nous. Nous sommes en fait une habitation que Dieu est en train de pouvoir élever. C'est un temple comme Solomon pouvait élever les temples de l'éternel. Le Seigneur est en train de bâtir aussi ce qui est à lui. Oui, il a dit certainement que je bâtirai mon église. Il bâtira son église. C'est son œuvre qu'il est en train de pouvoir faire effectivement pour que elle soit achevée, il dit, je le bâtirai et, et les portes de l'enfer ne proviendront point contre elle. Et, et, et elle est là, manifestée. et le Seigneur est merveilleux, mon frère, de ça. Il est en train de pouvoir l'édifier, effectivement, jusqu'à ce qu'elle arrive, effectivement, à la stature parfaite. Et lui, effectivement, s'identifiant, effectivement, dans son église, en réalité, alors il doit réellement descendre pour en prendre possession. Nous sommes reconnaissons à notre Dieu de ce que, tous les jours de notre vie... Il y a un cantique que j'aime bien. Hein? Et je voudrais bien que nous, nous puissions le, le chanter. Et, ah, ça me tient vraiment au cœur. Et je, et je crois que ça, vous l'aimerez aussi. Hein? Alors, je, je pense que nos frères et sœurs ici aussi de, de la chorale. Nous allons chanter avec eux. Je voudrais vraiment que nous le chantons parce que moi-même, je n'ai pas de parole, mais je voudrais... Et nous chantons. Alors, dit, « Chaque jour, na, na, na, na, na, na, béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai son nom. » Alléluia. Alors, je voudrais savoir quel est le numéro de ces, euh, de ces cantiques que nous puissions peut-être les chanter ensemble. Et puis, nous allons prier aussi dans, dans la parole. Est-ce que vous le connaissez, monsieur Je crois c'est la chorale. Je sais pas. Mais c'est quel numéro Pardon ah, il n'y a pas de numéro. Donc, les sœurs les ne l'ont pas aussi Les frères ne l'ont pas aussi Alors, moi, je ne l'ai pas non plus. Non. <rire> puisque je ne l'ai pas. Alors, vous, vous allez vous, vous lever pour chanter cela. Aïe, ah, yeah, aïe, yeah. aïe. J'aurais aimé, que vous m'aidiez avec une, une partition, hein. Si euh, l'un de vous a, et qui peut me donner ce que vous avez, alors je pourrais chanter avec vous. J'aime beaucoup cela, hein. Et vous aussi, vous chanterez, et nous allons suivre. Voyez-vous, on va faire une copie pour que vous puissiez aussi la voir. Si mon frère, je peux avoir une copie aussi de cela. Oh, voilà, ma chérie. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, mon bébé. Que Dieu te bénisse, ma chérie. C'est là-dedans, je pense. Hein? Ah, Bénis soit le nom du Seigneur. Et, vous... et cela, là, hein? cherche-moi là-bas, parce qu'il m'a donné ce qu'il a. Ah, que Dieu la bénisse richement. A ah, plus ce sont ses filles. Quel hein. « Cherchez-moi une feuille que vous, vous connaissez quand même par cœur, je pense bien. »« parce que Je voudrais bien. »« Ah, bénisse-toi. »« C'est dedans, ma chérie. »« Ah, ça, c'est nul, ne compte C'est pas la même chose. Hein. »« C'est différent, hein. mais c'est chaud. Hein. »« Dieu bénisse-toi. Alors, vous voulez bien nous aider à cela, comme vous le chantez aussi bien. »« Je voudrais bien que nous chantons ça. » allez -y. je crois qu'il nous est aussi demandé de pouvoir prêter attention aux paroles que nous chantons. Chaque jour je chanterai, béni soit le nom du Seigneur. C'est quelque chose qui monte dans le cœur de chacun, qui nous montre effectivement la reconnaissance que nous avons à l'endroit de ces dieux. Est-ce que vraiment quand tu marches sur ce chemin, lorsque tu es à l'extérieur, dans le fond de ton âme, est-ce qu'il y a cette reconnaissance à l'endroit de Dieu qui monte au nom de toi? C'est là que tu réalises effectivement que Dieu a vraiment fait quelque chose pour toi. La journée, tout entière effectivement, les difficultés ne manquent pas. Les problèmes ne manquent pas. Que ce soit avec les enfants, à la maison, au travail, partout où tu passes. Il y a des choses tellement difficiles. Mais quand, à un certain moment, malgré ces difficultés autour de toi, tu rentres effectivement en toi. Il y a quelque chose qui pousse. Gloire au Seigneur. Parce que Dieu a fait quelque chose pour toi. Cela démontre effectivement la victoire que toi, tu as sur toutes choses Amen. qui sont autour de toi c'est cela la victoire d'un croyant Amen. chaque véritable fils et fille de Dieu dans chaque épreuve qui lui arrive dans sa vie, Amen. il a toujours la victoire Amen. et Amen. cette victoire se manifeste effectivement par la réaction que tu as Amen. en face effectivement de la chose j'aime cet homme Job. Hallelujah. Amen. Job tout lui avait été complètement arraché mais c'est vrai, frères et sœurs, quand nous lisons les Écritures, effectivement, on doit savoir que ces hommes-là dont on parle étaient des hommes comme vous et moi, ayant vraiment les mêmes émotions, avec le même désir, parce qu'ils n'ont pas changé ce que Dieu a fait à l'homme demeure jusqu'à aujourd'hui. Donc cet homme ressentait ce que toi tu ressens. Donc tout lui a été arraché, mon frère et ma sœur. Et, et même, on vient pour dire à, à Job Maudit Dieu, meurt. Cet homme reste effectivement dans une position telle qu'il dit, Mais Dieu a donné. Dieu a repris. Que son Saint-Nom soit glorifié. Il fallait qu'il y ait quelque chose de, vraiment de tellement puissant dans cet homme. Pour réaliser qu'effectivement que c'est Dieu qui est capable. S'il a donné, il est aussi capable de voir aussi redonner. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Nous, nous devons nous résoudre mon frère et ma soeur de la grâce que Dieu nous a accordée parmi les hommes sur la terre, effectivement, de voir l'importance de la parole de Dieu dans la vie de chacun de nous. Nous, nous entendons la parole, nous la recevons, nous gardons la parole, parce que nous savons que cette parole a la puissance de pouvoir agir au moment opportun pour moi. Nous ne sommes pas des auditeurs oubliés, nous sommes de ceux-là qui prêtent attention. Et quand ils ont entendu la parole, ils se lèvent et disent, mais Seigneur, pourquoi est-ce que nous prions après avoir entendu la prédication Mais si vous savez très bien, pourquoi on prie Parce que c'est comme en fait il rosée qui doit descendre sur la sémence. On prie, Seigneur, puisse encore la grâce que la sémence que tu as plantée en moi aujourd'hui, Seigneur, qu'elle puisse encore la donner du fruit, qu'elle s'enracine. Parce que quand on prie, c'est pour que la chose prenne place hein. Amen. Alors, le jour où l'épreuve viendra en fonction de la sénance qui est au-dedans de nous. et ça, nous ne pourrons pas vaincre sans la parole de Dieu. Amen. Amen. Pour pouvoir vaincre effectivement dans notre vie, dans notre marche, dans les épreuves, même dans tous les lieux dans lesquels nous pouvons nous trouver, il nous faut quelque chose sur quoi nous devons réellement nous appuyer. Amen. Et cette chose doit être réellement une propriété que... Nous réalisons que le nôtre, en fait. Vous, frères et sœurs, vous devez être conscients d'une chose, c'est qu'il faut qu'on arrive à pouvoir réaliser que ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas pour celui-là, mais ce qui est écrit dans la Bible, effectivement, c'est quelque chose qui m'appartient. Donc, on devient propriétaire, possesseur. Et nous le sommes, ce n'est pas par la bouche que nous disons, effectivement, nous le sommes, pourquoi Parce que, on nous parle effectivement ici que c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, quand on parle de testament, c'est parce que c'est un héritage qu'on donne. Et celui qui doit hériter, il faut que celui qui a fait le testament puisse mourir. Aussi longtemps qu'il vit, effectivement, ben, celui qui doit hériter, effectivement, c'est qu'il y a le testament, il ne peut pas l'hériter. Mais c'est pour cela qu'effectivement... Que celui qui était l'auteur devait mourir, effectivement, pour que toi et moi, nous puissions avoir maintenant accès à ce qui a été fait comme promesse, effectivement, ou comme testament, effectivement, pour nous. Que nous puissions réaliser que ça, c'est pour moi. C'est pourquoi Jésus-Christ, il est mort pour toi, mon frère. Il est mort pour toi, ma sœur. Oui, certainement, on l'entend si souvent qu'il est mort, mais en fait, il, faut que moi, il est vraiment mort pour moi, parce qu'il n'est pas venu pour le voisin et pour la voisine. Jésus-Christ est venu pour moi. Il m'a vu dans le temps que moi j'étais, effectivement. Il est venu pour moi. La preuve, c'est qu'il n'a pas appelé les voisins. Il n'a pas appelé la voix, mais il m'a appelé moi. Amen. Ce qui veut dire qu'il me connaissait. Amen. Donc ce qui est dit dans la parole, quand il parlait, là, il me voyait. Lorsqu'il est à la croix de Golgotha, là, il me voyait. Lorsqu'il était suspendu et la terre, il me voyait. Amen. Quand il a dit que tout est accompli, Amen. il me voyait aussi. Mon frère et ma soeur, c'est la chose que Dieu nous a donnée à laquelle effectivement nous sommes appelés à pouvoir réellement prendre possession. C'est pourquoi que nous pouvons réaliser que dans les saintes écritures, lorsque l'évangile était prêché, en fait, parmi les hommes comme les, les païens, effectivement, qui entendaient la parole de Dieu, vous réalisez réaliser effectivement qu'il y avait dans la congrégation, effectivement, là où Paul était en train de prêcher, c'était les païens, effectivement, qui entendaient la parole de Dieu. Et il y avait parmi eux un homme qui s'appelait aîné, qui était boiteux de naissance Vous connaissez cela, non cet homme écoutait la parole, il entendait effectivement les merveilles que Dieu a eu à pouvoir faire, effectivement. Il s'est senti concerné. Il était tellement plongé dans la chose, effectivement. Ce n'était plus l'évangile qui concernait les Juifs, ça le concernait maintenant lui aussi. Donc il était donc conscient que. Mais ça aussi, parce que Paul était donc apôtre de Païa. Donc cet homme était avec l'évangile, effectivement, là-bas. Et quand il prêchait, ces hommes qui entendaient, ils l'entendaient. Ils sentaient, effectivement, que non, aussi, c'est venu aussi à moi. C'est pour moi. Et pendant que Paul prêchait, effectivement, oh oui, il était tellement plongé dans la chose, effectivement, que... L'ange du Seigneur qui était là, fais-en voir effectivement Paul, mais l'homme qui est devant là, regarde comment il a tellement absorbé la parole. Il est tellement assoiffé, effectivement. Pour lui, il était comme s'il si était en trans de donc il était dans, dans une autre dimension. Et puis Paul s'arrêta, mon frère, ma soeur. Pour qu'un homme de Dieu s'arrête, il faut que Dieu fasse quelque chose pour lui. Et Paul qui s'arrête, effectivement, qui est né, il a fait du regard, effectivement. Jésus-Christ est guéri, lève-toi! En un instant, ses pieds sera fermés. Donc cet homme était tellement plongé dans la parole que réellement, que tout ce qu'il était réellement, a fait effectivement que tout son âme avait reçu réellement cette aux grâce de Dieu. Et la parole qu'il avait reçue lorsque Paul a prononcé a eu simplement pouvoir faire son effet en lui. Et, et, et, Souvenez-vous, lorsque Pierre est, est entré dans la maison de Corneille, comme les saints écritures le, Saint le, le démontrent effectivement, Corneille, effectivement, il avait une visitation de l'ange, mais les autres n'en avaient pas eu. Mais c'est Corneille, effectivement, qui rassembla, effectivement, tous ceux qui étaient, effectivement, de ses connaissances, mais avec autant des, des, des, des ailes, parce que c'est un homme des nations qui a eu une visitation, effectivement. C'est merveilleux d'entendre quand même comment Dieu a eu à pouvoir agir pour pouvoir envoyer son ange, vers un homme comme Corneille, un, un, un, un, un, un Italien, cet homme effectivement qui était un païen, mais qui adorait le Dieu d'Abraham parce qu'il est prié, il se priait, il fait des aumônes. Et puis il dit, mais il lui dit, mais il dit, mais Corneille, tes prières, et tes aumônes sont montés vers Dieu. Et, et Dieu s'en est souvenu. Mais maintenant, fais ceci, fais cela, ainsi de suite. Et l'homme s'est empressé de pouvoir réellement rassembler ce qui lui était vraiment très cher. Mon frère et ma soeur, nous sommes de ceux qui écoutons la parole de Dieu. Et nous devons réaliser que le Seigneur nous a donné effectivement aussi un héritage, c'est-à-dire le droit en tant que fils de Dieu, de pouvoir posséder ce que Dieu nous a donné. Ça veut dire que vous, mon frère, écoutez bien, vous, ma soeur, si vous êtes enfant de Dieu, vous devez savoir qu'effectivement que Dieu vous a donné tout ce qui vous appartient. Est-ce que vous avez entendu? Amen. Tout ce qui vous appartient, Dieu vous l'a donné. Amen. Parce que ça vous appartient à vous. Est-ce que vous comprenez? Amen. Puisque ça vous appartient à vous. Et que vous êtes conscient que Dieu vous l'a donné. Lorsque, parce que l'ennemi viendra quand même. Amen. Il viendra effectivement pour prendre ce qui est à toi. N'avez-vous jamais prêté attention, frères et sœurs Je veux que vous puissiez regarder. Dans les scènes Écritures, le Seigneur a eu à pouvoir faire quelque chose pour que l'homme comprenne que l'homme qui s'est donné au Seigneur et à, qui a acquis, effectivement, sa vie et tout ce qui appartient au Seigneur, cet homme-là, le Seigneur lui a donné la grâce de pouvoir réellement aussi avoir aussi avec lui tout ce qui lui appartient, tout ce qu'il a, ce qui est à lui, donc est vraiment sa propriété. Et Dieu veille non seulement sur lui, mais tout ce qui est aussi à lui. Il a le droit de pouvoir revendiquer ce qui est à lui. Et regardez comment il a fait. Lorsque un fils d'Israël, évidemment, péridait effectivement euh, ce qu'il avait comme héritage de propriété, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé, effectivement, ben, il devenait effectivement l'esclave de la personne qui a eu, auprès de qui il y a eu à pouvoir immense perdre effectivement ce qu'il avait comme droit, comme héritage, effectivement. Donc la personne prend maintenant possession de ce qu'il a. Mais vous avez remarqué une chose, que le Seigneur a eu à pouvoir instaurer une loi telle que le parents rédempteur de la personne avait le droit, le droit de revendiquer effectivement cette personne-là pour pouvoir le racheter et le ramener en fait dans la position dans laquelle la personne était auparavant. Pour démontrer que cet enfant-là ne peut pas rester toute sa vie entière jusqu'à la fin dans l'esclavage. Parce que tu as le droit de en fait, de, de revendiquer, de demander effectivement, de réclamer ce qui est à toi et ce qui est à toi doit être restitué. C'est pourquoi il y a la loi de la restitution. Donc, pour restituer, il faut réclamer. Donc, ceci est à moi. Je réclame ce qui est à moi. Alors, quand tu réclames, tu dois être le propriétaire qui possède, tu, as le, tu sens que. Moi ici, parce que quand on parle du père rédempteur il faut que ce soit de la même famille, messieurs. Donc, cet homme, il vient et dit, non, le sang qui est à moi est en lui. Donc, je viens réclamer, même si tu fais tout ce que tu veux, celui-ci m'appartient. Donc je ne peux pas partir sans qu'ils rentrent. Donc ta façon de parler montre -le que non, non non non, il a l'autorité, il a les droits sur lui. Donc il dit mais celui-ci est le mien, il doit rentrer chez moi. C'est comme ça mon frère que tu peux réclamer les tiens, ton fils, ta fille, tes enfants. Donc tu peux le réclamer parce qu'ils sont à toi et le Dieu qui a lui-même. Et sur la restitution, il va entendre ce que toi tu dis Il dit, Seigneur, souviens-toi. Aujourd'hui, Seigneur, je revendique ce qui est à moi. Mon frère et ma soeur, Amen. Satan ne pourra rien faire. Parce que tu demandes ce qui qu'il y à quelqu'un d'autre, mais ce qui est à toi. Alors quand c'est à toi, puisque Dieu t'a racheté, tout ce qui est à toi, t'appartient mon frère. Amen. Alléluia. Vous avez le droit de réclamer ce qui est à vous. N'ayez pas peur, frère. Satan secouera. Il va secouer tout ce qui est à vous. Vos familles, effectivement, à gauche et à droite. Mais aussi longtemps que Dieu es vivant, quand tu te mettras à genoux et que tu lèves les mains vers le ciel, ton Dieu à toi, ton Père à toi, il ramènera ce qui est à toi. Sur et Abraham Amen. a intercédé. Amen. Amen. Dieu savait une chose, qu'il allait détruire. Mais là, dans cette contrée-là, il y avait une partie d'Abraham. Vous savez que l'autre était le neveu d'Abraham. C'est-à-dire que c'était le fils de son frère. Donc vous voyez les liens qu'il y a Ah oh, oui. Quand il est sorti, l'autre aussi est sorti. Il aimait l'autre. Et Dieu savait que Abraham aimait l'autre. Dieu sait aussi que vous aimez les vôtres, frère. Dieu n'est pas un homme comme nous. Dieu est un Dieu qui a de la compassion. Il a de l'amour, effectivement. Comme je vous dit, effectivement, n'enfermez jamais Dieu dans une bouteille. Dieu est plus que ce que vous pouvez penser. Donc Dieu connaît, effectivement, ce qui vous fait souffrir, vous, en tant que fils de Dieu. Alors il savait que l'autre était une partie d'Abraham. C'est pour ça qu'il est même descendu. Il pouvait directement brûler là-bas. Il dit non. Je touche là-bas. Tu toucherais aussi Abraham. C'est sûr et certain. Amen. Comme vous le savez, il pouvait aussi frapper de mort aussi Sarah. Quand il, Sarah mentit, vous vous souvenez Amen. Mais Sarah était une partie d'Abraham. Mais c'est sûr et certain, cela. Amen. Dieu est un Dieu qui est lié à sa parole. Amen. Alors il vient vers Abraham. Il dit, mais Abraham, Abraham, Abraham, savait que l'autre était dans son âme. Mais il ne savait pas ce qu'elle s'est passé dans ce Mais son Dieu, je l'aime Dieu. Amen. Oh que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Son Dieu, sachant ce qu'elle s'est passé. C'est pourquoi quand vous avez les vôtres, mon frère et ma soeur, et que vous priez Dieu, Amen. le Seigneur arrivera toujours à vous montrer Amen. ce qui se passe. Pour que vous ne vous, ne vous arrêtez pas d'intercéder, Continuez à prier. Amen. Dieu agira certainement. Même si l'horizon est sombre. Mes frères et sœurs, priez toujours. Amen. Hein, le soleil paraîtra, effectivement par une loi devant se déclencher. Mais priez seulement Dieu et il agira. C'est pour ça qu'il vient vers, vers Abraham. Il dit, mais, mais cacherais-je à Abraham ce que je vais faire? Parce que là-bas, il y a aussi une partie d'Abraham. Sur certain. Ah oui, tous ceux qui étaient de, de l'autre, effectivement, ça faisait partir aussi d'Abraham. C'est sûr. Et c'est pourquoi Abraham est allé revendiquer même, effectivement, les, les rois-là qui avaient pris, enfin, il est parti pour pouvoir chercher l'autre. Vous vous encore Bref, alors, maintenant, lui dit, mais finalement, voilà, je suis descendu, les quilles et Sodom sont montés est dans mes oreilles. Abraham, son cœur abattu. Il dit, mais là-bas, se trouve l'autre. C'est la même chose, mon frère et ma soeur. Même si vous avez un, un cousin ou un oncle ou un parent qui est aussi mauvais, mais qui vous entendez que là-bas, on va tuer les gens vous allez vous mettre à genoux. Amen. Donc Dieu, c'est la sensibilité que vous avez. Il n'est pas un homme comme nous. Amen. Il est Dieu, effectivement. C'est pourquoi nous devons toujours avoir ce sentiment d'amour, les uns pour les autres. Il faut que cela demeure, effectivement, peu importe l'état. Mais ce degré d'amour de Dieu dans notre cœur. Nous avons, nous sommes pas, vous savez, nous ne sommes pas au phénom. Il a dit, je ne vous laisserai pas au là. Parce que, vous savez, un orphelin, il s'est tout dans un état dit, mais je n'ai personne pour m'aider. C'est pourquoi d'ailleurs Dieu dit ne touchez pas aux orphelins. Amen. Mais il veille sur les orphelins orphelins. Amen. Ah oui, oui, ça c'est sûr et certain, frère et ça. C'est en fait, pour ça que les écrits disent, un orphelin n'en touche pas. Amen. Pour voir pour chez bien, mais ne maltraite jamais l'orphelin Parce que les yeux de Dieu veillent sur cela. alors vous je ne me, dit, je me pas orphelin. Mais je reviendrai à vous. Je vous remercie le consolateur, effectivement. Donc, nous ne sommes pas sans consolateur. Amen. Nous ne sommes pas sans consolation. Amen. Nous avons effectivement le Dieu vivant Amen. Qui, qui change réellement le cours de l'histoire. Parce qu'il peut créer aujourd'hui, transformer, changer tout ce qu'il veut. C'est lui qui Amen. peut changer le cœur de l'homme aujourd'hui. Il en fait ce qu'il veut, mon frère. La grâce que nous avons, c'est que nous avons ce Dieu qui possède tout. Amen. Nous devons simplement apprendre comment nous approcher de lui. Pour lui demander, parce qu'avec lui, toutes choses sont possibles. Amen. Le grand problème, effectivement, c'est notre façon de concevoir, c'est Dieu. Amen. Oui, frère et sœurs, un chrétien, il a tout. Amen. Parce qu'il est un fils de Dieu. Amen. Le problème n'est pas avec Dieu. Le problème est avec toi, mon frère. Amen. Et avec toi, ma soeur. Amen. Et quand il va, il dit à Abraham, oui. Les cris de Sodome sont montés. Il se passe des choses là-bas. Je suis descendu moi-même pour voir, effectivement. Et alors là, c'est Abraham qui dit, « Oh, Seigneur du ciel et de la terre. » Nous pouvons les lire avec vous. Hein? Je pense Genèse chapitre 18, je pense que c'est cela. Genèse 18. Genèse 18. Et c'est cela. Il dit, il dit ceci, verset 17. Alors l'Éternel dit Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi enfin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement, sont les bruits venus jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes se bagnèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'éteint encore en présence de l'Éternel. » Verset 23, « Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr les justes avec le méchant Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle, faire mourir, écoutez bien, j'aime cet homme, hein. faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il qu en soit du juste comme du méchant, loin de toi, cette manière d'agir, loin de toi. Voyez-vous comment l'homme arrive à savoir comment parler à Dieu. Frère que Dieu te bénisse, mes soeurs. Donc cet homme utilise, il me dit, mais Dieu, tu n'es pas comme ça. Non, toi le Dieu que je connais, tu es un Dieu juste. Amen. Tu ne peux pas faire mourir les justes et les méchants ensemble. Non, il est loin de toi ces choses-là. Dieu entendait, monsieur. Amen. Amen. Il regardez comment l'homme, non, non, que Dieu soit béni. et ça, nous sommes appelés à pouvoir savoir comment parler à Dieu. Amen. Amen. Oui, monsieur. Et souvenez-vous comment Moïse s'est approché de ses Dieux pour lui parler alors que Dieu était dans, dans toute sa colère, effectivement, et il était là, nous lisons d'abord, il était là, dans, dans sa colère, effectivement, alors, verset, verset, verset, verset, verset, verset 25, il dit, il dit, verset 25, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit juste, du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, il faut connaître le Dieu, n'est-ce pas, il dit, loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'existera-t-il pas la justice Oh là là Amen. Alléluia Amen. Voilà un homme qui sait parler à Dieu. As-tu lui rappel, mais Seigneur, toi tu es le Dieu juste. Amen. Oh non, non, non, Dieu est bon. Hein? Il est bon quand tu sais des hommes, frère. Il, il place une chose là-dedans. Il a fait ça avec toi, mon frère. Amen. Avec toi aussi, ma soeur. Amen. Pour que tu saches lui parler comme il faut parler Amen. et au moment qu'il faut, mon frère. Amen. Amen. Parce que tout appartient. Frères et sœurs, nous avons toutes choses. Écoutez maintenant ici. Quand il a parlé ainsi à Dieu, le cœur du Seigneur était touché. Il regardait pendant que, pendant que Abraham lui parlait effectivement. Et puis il dit, verset 26, et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la, femme, à toute la ville à cause d'eux. Et Abraham pris, il dit, aïe aïe aïe, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Oh là là là, moi qui ne suis que poudre et cendre. Alléluia. Non, l'homme s'est parlé à Dieu. Il dit, je ne suis rien. Mais je t'ai parlé, tu m'as écouté. Alléluia. Mon oh, frère et ma soeur, l'humilité qui est tellement importante. Dieu regarde ton attitude à toi. Quand tu te mets dans la bonne position, il t'exaucera. Alléluia. L'homme a su parler à Dieu qui était destiné pour tout raser et tout détruire. Oh, que ton nom soit béni. L'homme, Abraham, Abraham était un élu. Toi, ma soeur, tu es un élu. Toi, mon frère, tu es aussi un élu. Donc, Dieu a placé quelque chose en toi pour pouvoir savoir comment demander à Dieu. Oh oui, messieurs, oui, madame. C'est vrai, frère et nous sommes trop dans les têtes en l'air, effectivement. Donc, ouais. Dieu veut que nous sachions comment nous approcher lui, comment lui parler pour que. Parce qu'il nous a donné toute choses. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi nous ne procédons pas, effectivement, parce que nous demandons mal. Amen. Alléluia. Il faut que quelque part une part de nous-mêmes soit morte aussi. Pour que réellement que. Oh non, que Dieu bénisse Abraham. Il dit, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Donc je ne suis rien. Parler à toi, oh Dieu très haut. Donc Dieu, le Seigneur, voit euh, comment l'homme se tourne vers la terre pour ne pas être en fait, ce qu'il est, rien du tout, mais qui trouvait, qu'il a trouvé grâce pour pouvoir s'adresser à ses dieux. Rien de ce que c'est j'ai Moi fait, Dieu va faire, Dieu va faire. Non. Je supplie Dieu pour qu'il m'accorde la grâce d'entendre ma voix. Amen. Oui, je, je le supplie, il n'est pas obligé de m'exaucer ou de comme si moi je le dois quand je exaucé. Dieu. Je n'ai pas dit tu me dois m'exaucer. Mais non, c'est une supplication où j'implore, dis Seigneur, si, si toi tu ne m'aides pas aujourd'hui, qui ah m'aidera Parce que si je l'ai frappé aux hommes, ils diront Mais où est ton Dieu mais moi, moi, moi tu. tu får, en fait, c'est une manière de voir montrer à Dieu Amen. que vous dépendez de lui. Amen. Et que s'il agit par vous, effectivement, il sera glorifié. Nous continuons. Alors, il dit Abraham reprit et dit Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et sang. Peut-être, peut-être, Seigneur. De 50 comptes, juste, il en manquera. Il sait. Hmm. Amen. Alleluia. Pour cinq. Détruire à qui toute la ville. Et l'éternel dit: Je ne la détruirai point. Si je trouve. Il fait la destruction lui-même. Hein, la Amen. Amen. <rire> Amen. Dieu fait la lui-même. Parce que. <rire> Abraham dit: Toi, fais-toi-même. Enfin, je, je parle de ça. Qu'est-ce qu que tu fais, Seigneur? Tu vas. Il dit: Non, je soustrais. Hein, il dit: il dit, si, il, dit mais non, il dit Il dit: Mais. Euh, en enfin, fait, il dit: Mais si je trouve 45. Juste, 45, juste. Non. Cet homme que Dieu le bénisse. Amen. Alors il continue en disant encore, il Abraham continua de lui parler, il dit, peut-être, si tournera t il 40 justes Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Amen. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Amen. Alléluia. Amen. Ok, supplication. Il ne s'irrite point et je parlerai. Et pourtant, Dieu était là parce que. Il voulait qu'Abraham parle. Amen. Amen. Amen. Mais vous remarquez, il n'a pas dit, bon, comme Dieu est là, moi j'ai dit. Non, Abraham a pris une position Amen. tellement humble. Frères et sœurs, ça, c'est la nature d'un véritable fils de Dieu. Amen. Même si la présence de l'éternel est tellement, tellement dans une telle humilité qu'il reconnaît que, Seigneur, je ne suis rien. Amen. Dieu peut faire des grandes choses à travers ton ministère. À enfin, toi, mon frère, ma soeur, ça ne t'élèvera pas toi-même. Jamais. Amen. Amen. Tu ne pourras pas battre la poitrine, moi, moi, moi. Si tu bats la poitrine, c'est qu'il n'y a rien de Dieu. Ah oui, et chaque fois que Dieu fera des grandes choses avec toi, tu devras toujours de petit de plus en plus. C'est comme cela que Dieu a toujours eu à pouvoir faire. Regardez la vie de Paul. Dieu a fait tellement de grandes choses. Regardez comment les hommes le voyaient. Un petit derrière, on l'insultait, on crachait sur lui, on... On a fait de lui ce qu'on voulait, on jetait des pierres, mais on devait faire sortir par un, par un panier. Alors c'est un nom dans lequel Dieu agissait puissamment. allez le Saint-Esprit, vous allez voir, effectivement. C'est comme ça. Alors, il continue, effectivement, il dit Verset 30, il dit Abraham dit que le Seigneur ne se point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit « Je ne ferai rien si j'y trouve trente justes. » Abraham dit, verset 71, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être ainsi trouvera-t-il 20 justes. » Vous voyez jusqu'où il a commencé. C'est quand même extraordinaire, non On regardait, l'homme on dit, mais il dit, mais... L'Éternel dit, « Je ne la détruirai point à cause de ces 20 justes. » Abraham dit que les seigneurs ne se point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être, mon Seigneur, s'y trouvera-t-il dit juste. <rire> et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces dit juste Donc Abraham est un homme extraordinairement merveilleux aussi. Amen. Il a compté, il a dit, mais mon neveu l'autre, même s'il est là-bas, il ne va tellement pas avoir 50 personnes en une fois. Donc, si je regarde peut-être les enfants qu'il a, les petits, les quoi les, les, les, les, les, les, les, les beaux fils, les de suite, il peut, non, peut y en avoir peut-être donc, peut-être vous allez dire, il a intercédé pour même avoir dix. Et dans le lot, il regarde l'autre. Oui, monsieur, il dit, mais monsieur. Et quand il a parlé, faites-le, dis-moi, à cause des dix, à cause des dix, Dieu connaissait le cœur d'Abraham, frère. Amen. Dieu savait jusqu'où Abraham irait. Amen. Oui, monsieur. Frères et sœurs, aussi vrai que vous croyez en Dieu, et vous pouvez savoir aussi effectivement que rien n'est impossible à Amen. Dieu. Amen. Et quand vous priez Dieu, sachez lui demander effectivement Amen. les choses que vous pensez que c'est impossible pour vous. Amen. Demandez à Dieu. Amen. Amen. Amen. Parce que si Dieu a fait de toi. Est un fils de Dieu. Il connaissait. Amen. Il savait très bien ce que toi tu avais comme désir. N'est-il pas écrit, il dit, mais fais de l'éternel tes délices Qu'est-ce qu'il va faire Il te donnera quoi Ce que ton cœur Sur le Seigneur. Vous savez, dans les psaumes 137, il me dit, nos désirs, nos désirs sont devant toi. Bien sûr, messieurs. Bien sûr, madame. Le désir de ton cœur. Les cris profonds de ton cœur se trouve devant le Seigneur. Mm -hmm. Chose que toi, parfois, tu ne sais pas, il ne voit pas exprimer, mm -hmm. mais les souffle de l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est mm -hmm. savoir effectivement à Dieu ce qu'il y a comme désir dans ton cœur. Mm -hmm. Le grand problème avec toi, ma soeur, mm -hmm. avec toi mon frère, c'est ton incrédulité. Mm -hmm. Mm -hmm. Seigneur, tu es capable, mais en fait, tu dis, mais comment est-ce que cela est se fera-t-il Oh Dieu Dieu, nous tu t'es pris parce que tu as dit. Et puis tu dis, j'ai peur de voir l'incrédulité, mais au fond tu es incrédule. Oui, oui. Je vais montrer que je crois, Seigneur, moi je crois, Alléluia, moi je crois. Mais au fond, tu ne crois pas. Dis, je fais je crois que tu fais, tu fais l'impossible. Mais quand tu, tu regardes ton produit tu mais c'est impossible, comment est-ce que ça va s'arranger? Oui, c'est ça le problème. De la bouche, il dit tu es capable. Mais au fond. Tu dis, mais comment cela? Seigneur, ça va se faire. Mais tu dis bien au fond que je ne sais pas comment ça va se passer. Oui. Quand tu avances comme ça, c'est un problème. Parce que tu n'as pas une position. De la bouche, tu dis, tout est possible. c'est lui qui croit. Alléluia, gloire à Dieu. Mais au fond, tu dis, mais je vois mon problème, Seigneur. C'est tellement grand, c'est tellement puissant. Donc, quelque part, tu dis, tu t'es fait un une souci. Dis, mais je dois montrer à Dieu que je crois ne pas qu'ils qu disent que je suis un incrédule, mais au fond, quand même, tu es incrédule parce que c'est qu'il y a comme qu problème que tu as, que tu ne crois pas qu'il y aura une solution pour ça. En fait, dans ton subconscient, tu te dis que c'est quand même pas possible. Mais à la bouche, tu dis que c'est possible. Mais je voudrais que vous puissiez comprendre une chose, frères et soeur. Un croyant ne peut pas être comme cela. Si Dieu t'a donné la foi, nous l'avons entendu aussi ici, c'est vraiment parce qu'il savait que les choses les plus difficiles et même l'impossible humainement allaient aussi se venir aussi dans ta marche à toi. Amen. Amen. Sinon, à quoi se le don de la foi Vous vous souvenez tous ici Qu'est-ce qui s'est passé C'est que. Vous avez lu, dans Marthe et Marie. Mm -hmm. Ils ont envoyé des messagers, il n'est pas venu. Quatre jours. Passé. Vous vous souvenez Il est venu. Il est venu. Depuis le début là-bas, avec Marthe, il a parlé. Il a parlé. Il lui dit, je suis la résurrection. Ton frère ressuscitera. Que Dieu te bénisse ma bien -aimée. Je veux que vous compreniez d'abord ceci, frère et soeur. Que Jésus-Christ, notre Seigneur que nous adorons, que nous aimons tout notre cœur, il était 100% homme, comme vous me voyez. Il fallait qu'il soit 100% aussi homme, et qu'il soit aussi tenté par l'ennemi avec des pensées, des doutes. Tout ce que toi et moi nous subissons il fallait qu'il le subisse. Amen. Amen. La preuve, c'est que dans les jardins de jésus les grumeaux de sang, si cela était possible, que ce coupe, soit éloigné. Bien sûr. Donc, il était 100% homme, effectivement, aussi mais aussi, 100% Dieu. Il a dit, ton frère ressuscitera. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, vivra. Quand bien, bien même seulement, il vivra. Et vous avez remarqué, quand Marie est venue aussi, effectivement, et quand ils se sont approchés, la tombe, la chose qui fait, fera qu'effectivement que tout homme, prédicateur soit-il, en fait effectivement, il fait que la parole qu'on lui aurait dit ferait qu'effectivement que la personne repousse le chemin. La sœur lui a dit, il sent déjà. Ça veut dire qu'il est pourri. Toi un homme. Et puis, s'il vous plaît demande toujours votre attention, parce que quand je vais vous voir, il faut que vous vous teniez bien. S'il vous plaît, et non, regardez une chose. Depuis que les Écritures ont été Écritures, depuis la Genèse, jusque-là, la Balachie, ici, si les Juifs effectivement, et parce que les derniers, effectivement, avant qu'on a dans Dieu, dans, dans, dans, dans, on n'a jamais entendu qu'un prophète soit parti pour prier pour quelqu'un qui est mort depuis quatre jours, pourri et même enterré, quatre jours, il sent déjà pourri complètement pourri. Et qu'il soit parti pour dire, Seigneur relève cet enfant, personne n'a osé. Il n'y a aucun prophète qui l'a osé. Lorsque le, le, le, le, le, le, le fils de la, la, la, la, la Sulamite, il a fallu que les prophètes viennent s'allonger, on est les enfants pour prier, retourner encore. Il des écritures, messieurs. Amen. Bouche contre bouche, effectivement, s'il a peur. Et puis c'est là, effectivement, pour que la revienne. Mais la femme juste venait faire une voir le souffle. Il est encore vivant. Donc c'est dit est encore. Donc le corps est encore un peu plus C'est pas complètement complètement parti. Mais en fait que son corps était encore. Mais là, là s'il vous plaît, pas un jour, pas des jours, pas trois jours. Mais quand vous allez dans le enterrer quelqu'un après quatre jours, allez-vous encore le voir dans la cité pour créer les trous? jours jour, monsieur, Et en plus, pourri déjà. Mm -hmm. Et puis, là, c'est Marc-Josmar mm -hmm. <rire> Thomas <rire> qui rappelle « Mais Seigneur, Seigneur, il est pourri et il sent déjà. Mm » -hmm. Donc, avec quelqu'un qui est pourri et qui sent déjà, il n'y a même pas une pensée d'espoir quelque part. Mm -hmm. C'était aussi un homme parce que quand il a vu Marie qui est venue lui dire, mais il dit, mais si tu c'était ici, donc il a pleuré aussi. Amen. Mais c'est vrai, frère, il a pleuré. Il a pleuré. Un homme, il a pleuré. Amen. Puis il dit, mais il sent déjà, il est pourri, il n'y a pas d'espérance, il y a pas, c'est plus possible. Parce qu'on n'a jamais, même en lisant, on n'a jamais vu qu'un un prophète, grand soit-il, et il peut faire une chose pareille. Oh oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, il s'est approché, dit, mais, il dit Mais, voyez-vous, cette parole-là n'a pas faibli, effectivement, sa foi ce qu'il était en Dieu dans la parole. de dit Non, monsieur. Satan viendra, effectivement, quand il vous voit, okay, la foi est là, il va venir vous faire quelque chose, soit en disant, soit en prenant quelque chose, pour vous faire. Parce que votre foi, c'est en fonction de ce qu'il voit directement. C'est la tactique de Satan. Il ne veut pas que vous aillez jusqu'au bout. Amen. Bien sûr, monsieur. Voilà pourquoi vous dites, tout est possible. Mais quand tu penses dans le subconscient, tu dis, mais regarde, il te fait raisonner l'état même de la personne en question. Ou bien cette situation, est-ce que tu vois vraiment que ça pourrait se faire Donc, tu n'es pas de la bouche, mais dans ton, dans ton subconscient. Il travaille. Parce que le champ de bataille, c'est ici. C'est vrai, ma bien-aimée. Ici. Il te regarde là, tu dis, oh tout est possible, c'est lui qui quoi Il dit, non, oh, tout est possible. Mais regarde. Okay. Là-dedans, ça commence à travailler. Et puis tu commences. Tout d'un coup, tu vois que tout est possible, ça commence, tu vois, tu sens comme si la poitrine est pressée. Pour exprimer, tout est possible. Est ça se retient quelque part. Il dit, mais soeur, tu étais tout est possible. Mais tu sens que y a un problème. Ce que la pensée est venue. Lui, ce qu'il fait, c'est quoi Il injecte la pensée. C'est pourquoi on combat contre les pensées, monsieur. Amen. Quand tu absorbes sa pensée, il a la victoire. Amen. Bien sûr. Lorsqu'il injecte, effectivement, c'est pour trouver qu'il va accepter ou pas. Mais quand toi, tu es là, les oreilles bouchées contre choses extérieures, tout simplement ouvertes à Dieu, le miracle se produira pour toi. C'est sûr Amen. et certain, mon frère Amen. et ma soeur. Oui et alors, quand on les a dit, il dit, mais n'étais-je pas dit, Alléluia. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit ça pour étouffer la voix d'adversaire, monsieur. Il était ferme dans ce qu'il était. C'est ce que Dieu attend de toi. Aussi ferme, il dit, mais oui, il s'en déjà dit, n'étais-je pas dit. Il il dit, mais, Père, je sais que tu m'as exaucé. Parce que tu m'exhaustes toujours. L'homme qui était pourri, Amen. décomposé, il s'est tenu là. Ça, chose que aucun nom, aucun prophète n'avait jamais fait. Amen. Il a dit simplement, « Lazare !» Oh, j'aime ça. Cette voix là quand le rétentit, même Alléluia. le tombeau Alléluia. ne peut pas te retenir monsieur. Alléluia. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi est À la voix de l'accord. Les morts en Christ ressusciteront. Alléluia. Alléluia. La voix puissante, mon frère. Qui crée, qui, qui donne la vie. Lazare, Alléluia. Alléluia. pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Pas un ben, autre mort. Non. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Dans toi, sort. La parole de Dieu a créé Lazare. Il a réveillé le dans de Lazare. Lazare est sorti. Alléluia. Le pourri qu'il était, tout a été restauré. Alléluia. C'est le Dieu possible, et ce Dieu est avec toi, Allez. et ce Dieu pour toi, il, a, il est venu, il est mort, et c'était pour Allez. toi, Allez. fais que tu sois heureux mon frère, Allez. il est